Salut Rwanda, je veux te dire que je t'aime et que je m'ennuie. Peut-être que tu vas me reconnaître. Je vivais à Rouen de 2008 jusqu'en 2020. J'ai joué à la sirène. Tu m'as peut-être vu au Vendredrag, au Monsieur et Madame, euh, dans des concours de Leipzig. Tu m'as peut-être vu aussi sur scène au théâtre. Mais aujourd'hui, je veux te parler de santé mentale parce que je veux t'expliquer euh, pourquoi je suis partie de Rouen. Puis je veux t'expliquer... Et je veux te dire et je veux te consoler et je veux te dire que dans la situation que tu vis présentement, tu n'es pas seule. Moi j'aimais Rouen, j'avais j'étais persuadée que j'allais passer ma vie là, j'aime cette ville là de tout mon cœur. Mais en 2019, quand les études de quand les résultats de l'étude de biosurveillance sont sortis, j'ai jamais fait un très très grand choc parce que moi j'ai choisi de m'installer à Rouen, j'ai choisi de faire mes enfants à en Rouen et je me suis sentie vraiment trahie quand j'ai su qu'il y avait de l'arsenic dans l'air. J'ai paniqué. Je me suis fâchée très, très vite. Je me suis fâchée très, très fort. J'avais l'impression de rouler dans les brancards. J'aurais voulu brasser tout le, tout le monde pour que tout le monde se fâche. Puis je me sentais un petit peu déconnectée. J'avais l'impression de réagir un peu trop fort. Euh, puis toute cette situation-là, j'ai vécu ça un peu comme un viol, en fait. Je me suis senti vraiment trahie. Euh, et vraiment, vraiment, vraiment, je me sentais vraiment coupable envers mes enfants. Au point où je suis tombée en dépression à cause de l'arsenic. On parle de la pyramide de, de Maslow, là. C'est important de se sentir en sécurité. C'est un des besoins primaires. Ben moi, ce, ce, cette sensation de sécurité-là, je ne l'avais plus. Je voyais la fonderie, puis je me sentais menacée, même dans ma cour. Donc, il a fallu, pour préserver ma santé mentale, parce que les choses ne changeaient pas assez vite. Pour moi, il a fallu que je parte. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, comme tu vois, j'habite en Gaspésie. Cette vie-là m'a en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est, je sais que peut-être que tu te sens très, très mal. Et je te comprends. Et c'est normal. Et tu as le droit de te sentir comme ça. Et tu as le droit de te sentir trahi. Parce que c'est pas correct ce qu'on te fait. Puis c'est pas correct ce qui t'arrive. Puis tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit de vivre de l'anxiété. Puis tu as le droit de l'accepter. Puis si ça devient trop difficile, tu peux aller chercher de l'aide aussi. Parce que c'est important. Mais il y a une vie après ça. Il y en a des solutions. C'est ce que je suis là pour te le dire. Je ne suis pas en train de dire. Je ne veux pas dire tout le monde partait. Dans mon cas, moi, ça m'a aidé. Mais ça cause d'autres problèmes. Mais je veux juste te dire que tu n'es pas tout seul là-dedans. Puis c'est correct. Puis peu importe comment tu le vis, puis ce que tu décides de faire, si tu décides de rester, si tu décides de partir, ce que tu prends comme moyen pour aider, c'est bon. Puis c'est correct. Puis il faut pas t'en vouloir. Parce que tes prix ont te garoché dans cette situation-là. Pis t'es pas tout seul. Puis ça peut s'arranger. Puis ça va s'arranger. En tout cas, je le souhaite. <rire> Moi, je vais travailler fort. Tu vois, je suis partie pis je travaille encore. Mais j'ai juste à dire... En tout cas, je t'aime. puis il y a plein de monde au Québec qui t'aime aussi. Puis il y a plein de monde qui pense à toi. Puis fais ce que tu peux pour te sortir mentalement de cette situation-là. Peu importe que c'est. C'est important. C'est vraiment important. Puis on lâche pas le morceau. Bonne chance!